Pour terminer sur cet extracteur à courant croisé, nous allons voir comment écrire le rendement et les efficacités. Alors On commence par le rendement. Donc Là, c'est très simple. Hein. On va tout simplement euh, transcrire l'expression <coughs> qui est ici. Donc On a XA, LA pour l'entrée correspondant à la solution, XN, LN pour la sortie correspondant au dernier raffinat, le tout divisé par XA, LA. Voilà l'expression du rendement pour notre ensemble extracteur à courant croisé. Alors maintenant, les efficacités. Alors, le titre en entrée de la solution, c'est XA. Le dernier, raffinat, on va avoir XN. Et puis au dénominateur, on va avoir de nouveau XA. Et puis on va avoir un XN étoile. Alors, pour l'efficacité d'enrichissement, cette fois-ci, donc on a le y Sortie qui correspond à l'ensemble, euh, le mélange de l'ensemble des, des extraits qu'on a récupéré pour chaque étage, moins le YA divisé par YN étoile moins le YA. Alors bien souvent, toujours pour la même histoire, lorsque le solvant est pur, on va avoir le YA ici qui va euh, disparaître puisqu'il va être nul. Alors, si on euh, peut utiliser la notion de coefficient de partage, eh bien, en fait, ce xn étoile, ça va tout simplement être yA sur k. Alors, bah, si c'est un solvant pur, il sera nul. Et puis, toujours, si on peut euh, s'appuyer sur la notion de coefficient de partage, eh bien, ce yn étoile, ça va être tout simplement k fois xn. Alors, voyons ce que ça donne sur le diagramme rectangulaire, toujours avec la courbe d'équilibre. Alors, en fait, là on va travailler dans la partie basse puisque donc on a notre YA qui est soit très faible soit nul qu'on va avoir mettons par ici. Et donc on va avoir le XN étoile qui sera lui aussi soit très faible soit carrément nul. Et puis le Xn, ben, si notre extracteur à courant croisé travaille bien, ben, le Xn ne devrait pas être très grand lui non plus. Et donc le Xn, ben, on va avoir son correspondant avec le euh, Yn étoile ici, euh, qui sera lui aussi euh, relativement faible. Nous avons donc vu comment on écrit les bilans sur un extracteur à courant croisé, comment on va représenter graphiquement son fonctionnement soit sur le diagramme triangulaire, soit sur le diagramme rectangulaire. On a aussi vu comment on pouvait établir, à partir d'un certain nombre d'hypothèses, une relation algébrique qui relie l'épuration obtenue et le nombre d'extracteurs dont est composé notre extracteur à courant croisé. Et puis, on a souligné l'inconvénient majeur de cet extracteur à courant croisé, qui est sa consommation en solvant. D'où l'idée de passer à un fonctionnement à contre-courant.